Maintenant, l'autre question nous allons me poser, le postmodernisme, rupture ou émergence et Sous plateforme ça, nous t'ai parlé déjà de cosmovision et nous t'ai fait voir ouais, comment la cosmovision, c'était une vision du monde selon telle société, telle période ou telle culture te ouais gagner des mondes qui gagne des mondes des sociétés qui gagne pour vision de monde la vision est bâtie selon la période selon l'époque selon la société bref tout ça c'est pour nous du de depuis le temps ancien as gagné des visions des écoles de pensée des des courants philosophiques les affaires en ce qui a rapport avec le sujet la débatte, là, au 15e siècle, on parlait du romantisme ou encore de la vision romantique du monde. Au 20e siècle, on parlait de, du modernisme ou encore la vision moderne, cosmique. Et de ces deux grands courants, le romantisme et le modernisme, nous viennent. gagner trois étapes qui passent dans la vie de l'humanité. Et ces trois étapes, ça nous allons essayer de garder ensemble nos qui pas trop court pour nous ramener à ce sujet. La première étape, c'est encore pour nous relater la vie romantique. À cette période, on parlait de la vie romantique. Il fut étant cette vie romantique. Il a prôné la préoccupation du moi, c'est moi-même, c'est l'individu. On prenait la passion, la créativité, tout ça aussi des, des marques fabriques de cette période-là. À cette même période, on parlait de la pratique des sciences occultes. Ça n'aurait des sciences secrètes, des, des sciences cachées, des sociétés secrètes. Bagaye, ça a commencé à venir à petit feu. À cette période du romantisme, l'individu était le roi. L'individu, l'individualisme était supérieur à tout. Et focus là aussi, il était mettait sur la métier, la vie conjugale. Et à cette période, noter, il était aussi parlé de la, de, de, de la famille étendue. Yo tété dans famille ça tonton ma tante et des familles pour loin qui étaient regroupés étaient réunit ensemble c'était cette période du romantisme deuxième étape n'a pas abordé c'est le modernisme le modernisme j'ai me dit il était cassé le nez au romantisme mais il n'a précisé pour dire que et, à cette période du modernisme yo était venu pour capable et et Mettez plus de précision, ajoutez des valeurs à ça que le romantisme, c'est qu'on fait. C'est comme pour dire le modernisme, il pas rejeter le romantisme, mais il vient imposer de nouvelles valeurs avec courant romantisme. Parmi eux, nous parlons pour nous dire à cette période, les les les mettaient les preuves objectives. On n'a pas trop besoin de parler du, de l'individu. On, on parle maintenant de, de l'objectivisme. Les preuves est de manière objective. On venait avec la méthode scientifique. On doit raisonner selon une méthodologie, selon ça la science dit. C'est à cette période qu'on commencé à découvrir des lois naturelles, on, on, on commençait à, à, à, à s'approprier des lois naturelles pour, pour avancer. Puisque le, le, le modernisme vient à parler de preuves, de sciences, on a faire comprendre et, et à, à, à, à la vie romantique, au tenant du romantisme, pour ne pas parler trop de, de, de, de, de cette partie du romantisme, dans l'occulte, le, dans, dans les sciences occultes. Et, on, on parlait maintenant de la raison. C'est à travers la raison, avec le moi conscient qu'on pratique les sciences occultes. C'était tout ingrédient, ça y qui était venu Et notre valeur, elle est venue porter encore. Puisque le romantiste a parlé de la famille étendue, le modernisme vient parler, il là, il vient parler de la famille, de l'unité familiale. Quand il parles de l'unité familiale, le modernisme réduit cette famille étendue de tonton, ma tante, fraîcheurs, il vient restreindre, il vient parler qu'on a que c'est le couple qui est l'unité familiale. C'est le couple, le père, la mère et les enfants. point 1.7. C'est ça que le romantisme, le modernisme mais non, est Mais maintenant, c'est là que nous parlons de l'émergence du postmodernisme. C'est à travers ça parce que le postmodernisme il ouais, y a des, des choses que le, le modernisme dit mais pas pratiquer. Ça vient révolter je, et il vient parler de illusion. Et c'est là qu'il y a comme raison pour pousser en notre réflexion pour redéfinir les choses. Et à cette période que de côté le postmodernisme a fait sa montée, il voulons aussi viens gagner la montée de l'informatique. Ah, et c'est là la montée de l'informatique qui prend gaillon. Avec la montée de l'informatique, nous voulons gagner, ça nous sommes capable de faire un déferlement de l'information, un bombardement de l'information. L'information est, est, est venue de partout. L'information sort d'ici et de là. On est bombardé par l'information. Le docteur Christian Eugène Ecoto, il tape dit à sa manière on est à l'époque de l'info-obésité. On est devenu obèse par des informations. Alors, je suis là. Suite là, je vous dis dans la prochaine vidéo. Nous bah, parler de la vidéo à toi. Lo. Okay.